Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo, cette semaine on va revenir un petit peu dans le temps. Je viens du futur. Quoi, qu'est-ce qu'il y a, elle était trop facile celle-là, j'aurais pas dû prendre cet extrait. Non, non, non, non, non. Bah oui, tu vois, même, c'est ma chaîne, et je fais ce que je veux. Est-ce que tu sais qui peut m'empêcher de mettre les dialogues que j'ai décidés Père, père. Personne. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qu'on dit sur mes dialogues C'est vachement réussi. Merci. On continue. Rappel, il y a un an, quasiment jour pour jour, je vous faisais une vidéo où je vous invitais, vous les abonnés, à venir me rejoindre en studio pour enregistrer avec moi une chanson de mon prochain album. Alors vous avez été super nombreux à me répondre, c'était vraiment très agréable. Malheureusement, un Covid-19 plus tard, eh bien, tout le monde n'a pas pu se déplacer parce qu'en en fait, on a quand même pu maintenir l'enregistrement qui était après le premier confinement. Mais il y avait encore des restrictions de déplacement et donc tout le monde n'a pas pu venir. Mais on a quand même fait des images de, de, de ce moment. Vous avez été, euh, je ne sais pas, entre 10 et 15 quand même à venir en studio, c'était vraiment très cool. Et j'avais dit à ceux qui étaient déçus de ne pas venir, ne vous inquiétez pas, il euh, y aura des suites quand même. Et euh, j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps, où je vous disais, c'est le moment. Maintenant, je vous envoie un lien avec la chanson euh, définitive. Maintenant, filmez-vous, faites les cons. Et j'ai reçu tout ça. Et Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de découvrir avec vous, en direct, les vidéos que vous m'avez envoyées. C'est parti Allez, c'est parti On va commencer par les vidéos d'Alex Novia. Alex Novia qui est un YouTuber, un collègue à moi, qui est hypnotiseur, euh, il joue aussi de la musique, il est guitariste je crois. Dis-moi en commentaire, mais je crois que tu es guitariste, c'est bien ça Alex La chaîne YouTube d'Alex qui m'a gentiment envoyé des vidéos. Alors on va regarder, on va ouvrir ça... Ah ok, donc lui il s'est mis direct sur un refrain, il a choisi de le faire par petits bouts. Magnifique euh, veste euh... Ah, du air guitare, ça à mon avis euh, on va avoir du air guitare à n'en plus finir. Hein. Il y a des solos de guitare dans cette chanson donc euh, c'est couru d'avance, je m'y attends. On va peut-être faire un concours d'ailleurs de air guitare. Ah le sens de l'entrée en scène, regarde c'est là qu'on voit que c'est un showman. <rire> Comment il rentre... Attends, j'adore, je la remets, Comment il rentre dans l'image, quoi. C'est peut-être l'intro du clip, hein. <rire> j'adore. Genre, il se passe quelque chose. Qu'est-ce qui se passe-t-il Une chanson Oh, mais oui, j'en suis. ah Pour la troisième vidéo, là, on a retour de la veste en cuir. Ça, je vais prendre, c'est sûr. C'est sûr, euh, c'est la coda, en fait. C'est la fin de la chanson. Et, euh, tout ce genre de gens qui s'éclatent comme ça. Hein, c'est sûr et certain, je prends. Je sais pas trop comment je vais faire le clip encore. Peut-être je ferai du split screen, tu sais, quand on sépare l'écran en plusieurs. Mais ça me paraît un peu convenu. Je sais pas trop. En tout cas, il faudra que ça soit hyper rythmé, ça c'est sûr. Super, merci beaucoup Alex. Merci beaucoup de ta participation. On va passer à Épice Dune. Ah bah on retrouve le air guitare, je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit pour l'instant c'est 2 sur 2. Alors ce qui est marrant quand il y a du air guitare, c'est de se poser la question de est-ce que la personne qui fait du air guitare est guitariste ou pas Là je pense que... Ah je sais pas, ça, ça m'étonnerait. <rire> en tout cas, si les guitaristes, on laisse pas tomber une guitare comme ça, normalement. Génial Ils font les cons, c'est parfait. Ils font les cons. Ah ouais, c'est bien Ils ont jeté leur, leur guitare virtuelle. Ça, ça peut, ça peut être bien c'est génial. Super, merci beaucoup. Merci à toute la famille, du coup. Euh, je crois comprendre que vous y êtes mis à plusieurs. On passe à Franck. Très bon prénom. Franck, euh, qui nous a envoyé deux vidéos. Et je crois voir dans la miniature qu'il est question d'un vélo d'appartement. On va regarder ça. Ah, génial, j'adore. J'adore. Le grand smile. Dynamique. Je suis en train de, de faire mon sport sur la chanson, c'est parfait. Eh hey, mais attends, qu'est-ce que c'est que ça Regardez sur la droite, un petit t-shirt 507 heures, merci Franck, c'est très cool, j'adore, Ça c'est topissime, c'est parfait ce genre de vidéo. Ce que je vais faire, c'est que je vais le prendre par petites touches et je vais le, le dispatcher sur plusieurs endroits du clip. Il y a un truc avec les tunes chez Franck, je sais pas si vous le voyez, sur la droite de l'écran, il y a un poster, les tunes, il a un t-shirt Stay Tuned, peut-être son groupe, peut-être il est musicien c'est son groupe. Ah, il s'est cogné. Ah, c'est très bon. Il s'est cogné. Attends, je remets. Il s'est cogné dans quoi Je sais pas ce qui se cogne, mais il se fait mal en fait. J'aime bien le côté. Vas-y, laisse. C'est pas grave. Mais c'est vrai. En plus, c'est parfait ce genre de truc. <rire> tu m'étonnes, qu'il soit fatigué. Merci beaucoup Franck, c'est très cool. C'est très très très très cool. Alors maintenant on va passer à Gilles. Alors Gilles il m'a fait des animations. Et je, je, il m'a montré ça sur Facebook, hein, je, pour être tout à fait franc, je découvre pas, j'en ai vu quelques-uns. C'est vraiment très très bon ce qu'il a fait, c'est hyper intéressant. Je vous en mets un, regardez, des petits bonhommes. En fait, il a fait des milliards d'êtres humains, il a fait défiler des, des figurines comme ça et tu vois, il y a des jeunes, des vieux, des gros, des minces, il y a, il y a un peu tout le monde, c'est parfait. Euh, il en a fait d'autres, regarde ça, ça arrive sur le côté, tu vois, puis c'est plongeant comme ça, c'est parfait. En fait, ce genre de petites animation, je vais les disséminer un peu partout dans le clip. Là où c'est précieux, c'est que ce genre de, de clip qui me, où en fait, il y a plein de vidéos qui me viennent de plein de personnes différentes, c'est forcément filmé avec une lumière différente, avec un appareil différent... Et donc euh, c'est assez disparate, c'est ça le, le, le problème de ce genre de truc Et ce genre d'animation, ça va me permettre de faire du lien dans tout ça je, On va retrouver ces petits bonhommes régulièrement au fil du clip Et c'est ça qui va faire mon lien parmi tous ces trucs qui viennent de nulle part Et tu vois, il y a un fond vert Donc comme il y a un fond vert, ça veut dire que euh, exactement comme là Tu vois, là il y a un fond vert, vous ne le voyez pas mais regarde Tu vois, là c'est un fond vert Et si je fais ça Tac. Alors moi il met pas, il met pas, il met pas, il met pas. C'est ce qu'on appelle une incrustation vidéo, vous connaissez ça parce que c'est la base de la météo, tous ces programmes-là. Et là comme il y a un fond vert, je vais pouvoir incruster ces bonhommes dans le clip. Merci beaucoup Gilles. On passe à la personne suivante, alors du coup on a qui après on a les coffers, alors. Tu me diras en commentaire, Monica, mais je pense pas me tromper, vous étiez dans les 50 premiers abonnés de 507 heures. Donc on est dans du fidèle, là. Ah, elles ont fait euh, ce qu'on appelle de la caméra subjective, je crois. que C'est comme ça que ça s'appelle. C'est-à-dire que la caméra filme le miroir qui les réfléchit. Alors, du coup, euh, je me demande si je vais pas faire comme dans plein de films. Hein. Ça, je suis pas moi qui invente, c'est un truc classique, mais peut-être que je zoomerai sur le, le miroir et je ferai un dézoom un zoom arrière et on découvrira qu'en fait ce qu'on voyait comme image c'était le reflet d'un miroir ça peut être sympa c'est vu et revu hein. je sais pas si je le ferai c'est trop cool qu'est-ce qu'il y a oh elles prennent toutes elles se lavent les dents elles se lavent les dents, dents c'est trop bon et du coup la brosse à dents qui devient un micro c'est trop bien mais oui je le savais que c'était une famille de déjantés hein. mais euh, on en a la confirmation. Merci beaucoup. Merci la famille Koffer. Euh, Vidéo suivante, on passe à Laurie. Laurie, qu'est-ce qu'elle nous a envoyé Ah, mais Laurie, elle joue la chanson carrément. Génial. Attends, mais elle a un capot. Mais oui, elle a un capot. Comment ça se fait qu'elle a un capot Ah Elle le joue en position de Ré. Ré-Sol. Ah, mais je joue pas comme ça, Laurie moi. Je joue capot, je mets pas de capot. Attends, je vais regarder. Mais oui Normalement, c'est. Enfin, normalement, il n'y a pas de normalement. Hein. Moi, je le joue capot 0, et les accords, c'est Mire et Mire là, avec un Si au milieu. Ah Ça, c'est parfait, hein. c'est super. Alors, le seul petit hic, c'est que je vois qu'elle n'a pas d'oreillette, et j'entends pas de playback. Donc, euh, je risque d'avoir un problème de calage. Donc je la mettrai par petites touches pour qu'on sente pas qu'elle se décale. C'est très cool. Merci beaucoup, Laurie. Alors là, on passe à Marilyn. Qui tape dans leur main. Hey, elle chante pas mal, Marilyn. T'as vu ça C'est parfait. C'est super. La, la, la, Vous êtes des fous. <rire> Deuxième vidéo. Mais qu'est-ce qu'elle a dans les... Ah, mais elle fait du tricot Oh, génial, j'adore Et du Elle va faire toute la vidéo en tricot. Hey mais je veux, je veux que tu me tricotes un pull. Hein. Je veux un pull 507 heures, Marilyn. <rire> je sais pas tricoter, moi. J'essaye de comprendre, en fait. Il ouais, y a une histoire de. faut passer par-dessous, par-dessus, là, visiblement. Oh là là, elle a fait un truc, là. Elle est passée par-dessus avec les mains. Ah, oh, j'ai rien compris. Par contre, c'est le bordel, Marilyn, là. Y a, regarde tous les. On dirait des, des câbles de musicien. Oh là là, le bordel. Oh, le bordel de fil. Allez, je retire ce que je disais, je veux pas de pull. <rire> si c'est pour avoir des, des, des nœuds partout, euh, c'est non. Trêve de plaisanterie, merci beaucoup, Marilyn. C'est très très cool, évidemment, je vais me servir de tout ça. Alors, vidéo suivante. Là, c'est carrément une asso qui m'a envoyé des vidéos. Toute l'équipe de muse en scène qui m'a envoyé ça. Pas... Ils m'en envoyé 6 euh, des vidéos, donc on va peut-être pas se taper tout. On va regarder. Hein. Ils vont se casser la gueule. <rire> ça serait tellement bon qu'ils tombent. Ah oh, oui, ce plan est parfait avec les grattes. Oui, mais oui, là, je vais zoomer là-dessus. Ah, oh, bah regarde, ils le zooment, ils le font eux-mêmes. Parfait. Attention. Oui. J'ai pas vu. hein. J'ai pas bu. Et heureusement, les filles, que je mets pas le son, moi. Ouais, c'est trop bien, ça, c'est parfait. Je vais prendre ces moments-là. Mais oui, quand ils lèvent le manche, là, c'est génial. J'adore. Ah, ils ont prévu un truc. Ils ont prévu un truc parce que... Ça se voit, ils attendent, ils attendent un signal, quelque chose, là. Attention. Tiens, tu vois, ils ont prévu un truc. Ah, génial, ils avaient prévu une Corée, c'est trop bien. Alors, la suite, nous avons euh, Olivier et Hélène. Oh là, ça, ça sent la... Genre la, la, la vidéo où ils, ils ont pas fait exprès, ils filmaient et euh, la caméra est restée euh, branchée à tous les coups là je vois pas le... Ah ils arrivent de... Ah j'adore Attends je le remets Ah ils étaient derrière le mur mais c'est parfait ça Parfait En plus ils tapent en rythme, ils tapent sur le 2 et le 4 et ça c'est beau ça messieurs dames Voilà messieurs dames c'est la fin de cette vidéo merci beaucoup beaucoup beaucoup à tous les participants c'est vraiment parfait j'ai euh, en mêlant tout ce que vous m'avez envoyé plus les images du studio de l'époque je pense que j'ai la matière malgré tout. Même si j'ai la matière et que vous avez vu cette vidéo et que vous vous dites « Mais attends, mais moi aussi je veux en être. » Il n'est pas trop tard. Je vous mets ici l'adresse à laquelle vous pouvez m'écrire si vous vous êtes intéressé. Maintenant, il faut que vous m'aidiez à repartir. Oui, je sais, je comprends. C'est dur de quitter cette chaîne. Et tu sais quoi Tu t'abonnes et t'actives la cloche. Comme ça, tu pars et puis tu reviens après quand tu veux. Hmm D'accord. Faisons comme ça. Quoi qu'il en soit, prenez soin de vous. Moi, je vous dis à dimanche prochain pour la prochaine vidéo de 507 heures. Ciao